J'ai fait confondre, je regrette amèrement. Maintenant je suis ici à faire l'ordre Je reste pas accroché à Au mort Le de la place sur ta merlement Personne paye pour le flot I still have no fuck to give. Il n'attend parle pas chinois Je peux j'peux la comprendre sans sous J'attends J'entends ta petite voix qui sauve Fol va le pont la chien Tellement tu es dans la qui sort Bonne j'ai dû dire ciao oh.